Monsieur le Président. Force est de constater un bilan bien médiocre de notre politique envers nos voisins du Sud. Manque d'ambition, de volonté politique et de créativité institutionnelle, en somme un service minimum pour l'espace Romède. Un peu d'aide, beaucoup de discours lénifiants et surtout un accommodement avec une dérive autoritaire généralisée et une absence diplomatique flagrante. Certes, l'UE ne peut pas être tenue responsable du tragique échec des élans démocratiques, mais elle aurait dû faire sa part pour parler au peuple et les soutenir. Monsieur le Haut Représentant, osez rêver avec moi d'une politique euromède à la hauteur des aspirations actuelles de nos voisins et des défis de demain. Je rêve pour nos deux rives d'un grand plan qui mettrait le social, la culture, l'environnement et les valeurs en son cœur, qui viserait les jeunes et les peuples plutôt que les élites usées et délégitimées, qui ferait de notre Méditerranée une mer d'échange et d'espoir plutôt qu'un cimetière des migrants et leurs rêves. Enfin. Mettons nos diplomates au service d'une contribution décisive de l'Union au conflit honteusement prolongé en Palestine comme au Sahara occidental. Merci.